Les spécialistes de la climatisation, vous connaissez Alcim Climatisation, spécialisé dans l'installation, le dépannage et l'entretien des climatiseurs. Alcim Climatisation, ce sont des experts du froid, disponibles sur toute la Guadeloupe. N'attendez plus, remplacez votre ancien climatiseur par un climatiseur de classe A2+, ou A3+, et maîtrisez la consommation énergétique de votre maison à partir de votre smartphone. Possibilité de payer en 4 fois sans frais. Alcim Climatisation une avance dans l'air du temps. 0 690 76 82 67